Bonjour et bienvenue encore une fois au forum mondial de l'économie circulaire. Le matin a été stimulant et inspirant. Et genre quand je dis le matin, je veux dire le matin au Canada, mais je sais qu'à travers le monde, ça a été comme peut-être l'après-midi ou même le soir pour vous, ça dépend euh, où vous êtes. Donc vraiment ce matin-là, on a parlé... Euh, de, de l'entrecroisement de plusieurs mouvements. Parce que ici, on est ici pour discuter de l'économie circulaire, mais l'affaire est comme l'économie circulaire, ça fait partie de la crise euh, de biodiversité, ça fait partie des changements climatiques, ça fait partie de plusieurs autres mouvements, euh, la lutte pour la justice sociale, la lutte pour la justice environnementale. On a, on a entendu de, beaucoup d'orateurs, de, de oratrices qui nous ont parlé de leur coin, en peu près leur coin de la lutte pour l'environnement. On a entendu beaucoup de choses par rapport à comme les, la solution solutions bas sur la nature, euh, sur euh, l'importance d'avoir plusieurs personnes à la table. Vraiment, genre, c'est une cacophonie, disons, une cacophonie euh, des de mouvements. Et c'est fait un bel plaisir de l'entendre parce que ça souligne à quel point tout est connecté et tout est lié. C'est si vrai. Quand on y pense, si on a les voix qu'il faut à la table, alors... Euh, on commence à répondre aux problèmes de justice on a les collaborations des actions tout cela fait à boule de neige on parlait tout à l'heure au euh, directeur de l'itk euh, dans le grand nord et, et, eux savent tout cela, il y a tant de sagesse et tant de simplicité. Nous en avons beaucoup encore cet après-midi. Nous parlons aujourd'hui de créer de la valeur, comment la circularité peut être prise au sérieux dans le secteur des ressources naturelles, comment ces économies circulaires proposent une prospérité à long terme pour tous les secteurs de l'industrie et comment la valeur intègre toute l'économie. Un pays comme le Canada et même la Finlande. Pour commencer, accueillons le ministre de l'Environnement de la Finlande, Madame Krista Mikkonen. Et en entretien avec la ministre, nous avons euh, le directeur des communications de Citra, Alina, pardon, à vous. Merci et bonjour, euh, ministre Mick Cullen. merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. L'économie circulaire vise à réduire l'intensité en ressources naturelles de notre production et de notre consommation en gardant les matériels en, en circulation, en régénérant les systèmes naturels. Quelles sont les opportunités qu'un monde plus circulaire peut présenter pour des pays riches comme la Finlande et le Canada les ressources naturelles ont grandement contribué à notre économie, mais la nature joue un rôle important aussi dans nos cultures et nos identités. Quand les sociétés se sont confinées pendant la pandémie de la COVID, les gens ont senti quelle était l'importance de notre connexion avec la nature. Notre l'utilisation systémique de nos ressources naturelles est vraiment une cause majeure des problèmes climatiques l'économie circulaire offre des outils qui pu peuvent résoudre ces deux problèmes et peuvent nous faire comprendre donc que la nature peut être protégée à l'avenir. L'économie circulaire offre des façons de générer une croissance verte. La Finlande a récemment un, lancé un programme stratégique pour l'économie circulaire. L'objectif en est de réduire l'utilisation des ressources naturelles et d'améliorer la productivité des ressources. D'ici 2035, nous voulons euh, de meilleurs niveaux par rapport à 2015. Cela sert aussi la cible de notre gouvernement de carboneutralité d'ici l'an 2035. Pour intégrer différentes industries, nous allons signer une entente avec les grandes entreprises, les associations industrielles qui euh, choisiront donc de rejoindre cette entente euh, pour ces euh, cibles donc, de carboneutralité euh, pour la société. Les euh, cibles sont intéressantes, mais voulons, nous voulons donner l'exemple. Comment créer de la prospérité toutes en résolvant les problèmes de biodiversité et de changement climatique. On a par exemple les services, l'économie de partage. Il faut être plus efficace en termes de matières premières. Cela nous permettra d'atteindre nos objectifs et ça donnera plus de valeur à nos ressources. Notre expertise de la circularité nous permettra de renforcer notre position sur les marchés internationaux, par exemple. En tant que pays comme le Canada, qui dépend des, euh, de la foresterie, nous pouvons euh, donner la priorité à différentes solutions qui aideront à euh, remplacer les solutions qui ne sont pas durables sur le marché. Et en même temps, nous devons garantir que les pratiques d'utilisation des forêts soient durables et transparentes, afin que les clients puissent euh, faire confiance à la durabilité de nos produits. Il ne faut pas négliger non plus les avantages économiques de l'économie circulaire. En réservant la valeur des matières premières, en créant des euh, réseaux de réutilisation et en utilisant l'énergie et les matières premières de manière plus efficace, nous pouvons générer des milliards de dollars d'économies. Euh, ces technologies, ces solutions créeront une croissance économique et des emplois de manière plus résiliente et plus verte. L'argument semble clair du point de vue national, mais Regardons l'autre côté de l'équation. Vous avez parlé d'entreprises individuelles, mais j'aimerais que vous élaboriez un peu plus. Pourquoi est-ce que des entreprises ont intérêt à adopter ces pratiques? Eh bien, les entreprises auront les mêmes avantages économiques dans ce cadre. Les pratiques circulaires génèrent de l'épargne, mais aussi de nouvelles opportunités commerciales on le voit les modèles durables deviennent la nouvelle norme il y a de nombreux avantages de la circularité une meilleure réputation de meilleurs investissements de nouveaux clients de nouveaux marchés et puis l'efficacité permet également de gagner de l'argent Ces synergies permettent aussi donc de faire transiter des flux de déchets d'une entreprise à une autre. C'est une solution gagnant-gagnant. Dans un monde carboneutre, il faut des matières premières. Et les entreprises commencent à se demander si c'est vraiment durable d'utiliser des matières premières vierges. De plus en plus d'entreprises comprennent que l'économie circulaire leur donne plus de réponses. D'accord, donc il y a vraiment un côté positif, une solution gagnant-gagnant pour les entreprises. Bon, merci beaucoup pour cette perspective fascinante, cher ministre. Nous vous rendons la parole Catherine Hitchouk. Merci beaucoup, c'est bon de vous entendre. Merci beaucoup, c'est vraiment bon d'entendre ces points de vue, ces perspectives, d'avoir cela au centre de nos conversations oui tout cela est fascinant c'est vraiment bon d'entendre le point de vue politique nous allons maintenant passer un point de vue d'affaires c'est important d'avoir cette intersectionnalité ces relations entre les différents mouvements des différentes façons de promouvoir les solutions pour le point de vue de l'affaire nous avons deux pdg euh, de Marisha et bon deux grandes entreprises deux grands pdg d'entreprise Ashley à vous Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler des opportunités de l'économie circulaire dans le domaine des matières premières et pour poser des questions à l'un des leaders mondiaux du monde des mines. La population mondiale ne peut pas survivre sans l'industrie minière, mais elle ne peut pas survivre avec une industrie minière linéaire extractive. Ce qu'il faut, une transition vers des euh, solutions euh, minières euh, un développement de ressources nous avons euh, bien progressé mais c'est encore lent nous devons recalibrer notre mode de pensée catalyser l'innovation la collaboration dans tout le secteur c'est essentiel que les initiatives circulaires passent du recyclage à la conception et à l'innovation au niveau donc de la conception. Il y a des matériaux, des nanomatériaux qui ont de meilleures performances. On peut aussi utiliser les déchets miniers. Il y a de belles collaborations entre entreprises et des engagements communs vers un futur carboneutre les avantages sont bien supérieurs aux défis il y a de plus en plus une adoption de l'économie circulaire notre planète en a besoin en a besoin mais les consommateurs les investisseurs tous les partenaires l'exigent de plus en plus alors nous avons les yeux braqués vers l'avenir et c'est vrai que nous avons besoin d'innovation. Il ne faut plus simplement vendre ces matières premières, mais vraiment faire circuler des produits sur la base de la connaissance aussi. Cela permettra d'améliorer l'industrie à l'avenir. Il nous faut des leaders forts, des leaders forts qui euh, feront transitionner leurs mines euh, vers l'économie euh, circulaire. Nous avons aujourd'hui le privilège d'entendre l'un de ces leaders un plaisir pour moi de vous présenter Marc Gutifani, PLG de Anglo-American. Bienvenue Marc, c'est formidable de vous avoir dans notre forum. C'est un plaisir d'être avec vous. Marc, j'aimerais commencer cette séance si vous ne connaissez pas Anglo-American, le public ne connaît pas Anglo-American, parlez-nous donc de vos activités. Eh bien... Normalement, il y a trois ou quatre ans, je nous aurais décrit comme une entreprise minière. Aujourd'hui, je vais au-delà de ce que nous faisons pour dire ce que nous produisons. Nous sommes une entreprise de métaux et de minéraux et nous fournissons les produits qui font tourner le monde. Nous sommes, nous espérons devenir une entreprise de solution de matériaux. C'est l'avenir. On pourra y revenir. Merci. Merci pour cette présentation. Moi, je suis une femme très pratique, donc j'ai hâte de la... Euh, première question qui est vraiment très pratique. Quand on parle d'entreprise de, minière circulaire, à quoi est-ce que cela ressemble, Marc? Un exemple? Oui, c'est... un. Euh, un terme assez compliqué qui couvre pas mal de choses. Pour nous, le terme clé, c'est celui de déchets ou de gaspillage. Dans notre monde, il s'agit d'éliminer le gaspillage ou les déchets. Il s'agit de produire les produits dont le monde a besoin pour tourner. Nous avons besoin pour cela d'énergie, d'eau. Physiquement, nous avons une empreinte physique qui se mesure en termes du terrain que nous occupons et nous essayons de minimiser tous ces entrants pour produire ce que nous euh, produisons et puis il s'agit aussi de réduire le temps les ressources humaines en quelque sorte les produits nécessaires pour la production de nos produits il s'agit en fait d'essayer d'utiliser aussi peu que possible pour au final produire sans déchets, tout réutiliser. Et en termes d'empreinte environnementale, nous voulons avoir une empreinte zéro, voire une empreinte environnementale positive. Et donc fournir à la société des produits qui aient une empreinte environnementale positive. C'est formidable. C'est vraiment une approche basée sur les systèmes. Vous pensez à toutes les étapes de bout en bout et vous cherchez à régénérer les systèmes naturels pour avoir cet impact positif. Je sais que dans le dernier forum, on a parlé avec Anglo et vous êtes à l'avant-garde de cette transition. Parlez-nous de l'avenir d'ici cinq ans pour votre entreprise. Eh bien... Il y a au moins deux euh, pistes de travail. Dans un premier temps, nous définissons nos principes opérationnels. Il s'agit de comprendre comment minimiser les entrants dans nos produits et puis comment utiliser les déchets que nous avons créés pour en créer de la nouvelle valeur, de nouveaux produits comment transformer des déchets enfin, en quelque chose qui puisse être utilisé par la communauté ou comment euh, utiliser les déchets peut-être dans la construction routière qui sera euh, positive pour la communauté aussi il s'agit de s'intéresser vraiment de bout en bout au processus et puis d'éduquer les gens à l'impact positif que nous pouvons avoir dans nos opérations la deuxième piste de travail c'est comment euh, faire partie d'une communauté comment créer de nouvelles opportunités pour ces communautés on a parlé d'un plan euh, de mine euh, positif et là nous voulons avoir un rôle positif dans la communauté une mine ce n'est simplement un trou dans la terre nous produisons beaucoup de choses mais nous avons toute une infrastructure que nous mettons en place comment utiliser tout cela pour aider les communautés pour créer davantage d'emplois davantage d'opportunités utiliser des produits qui autrefois euh, étaient mis au rebut euh, dans les communautés pour leur infrastructure pour créer un système qui se tient et puis au final il s'agira de comprendre comment nous pouvons participer au recyclage de nos produits euh, et les recommercialiser pour devenir au final une entreprise un fournisseur de solutions de matériaux il s'agit plus simplement d'activités minières ni de produire des métaux et des minéraux il s'agit plutôt de produire des articles que les consommateurs utilisent et d'être un, un catalyseur en fait d'une utilisation euh, durable ah j'adore tous ces liens et puis le changement de paradigme qu'il faut donc de considérer les déchets non pas comme des déchets mais comme d'autres matières qui peuvent profiter euh, à, aux communautés et puis vous pensez aussi à la façon de boucler la boucle pour les euh, articles les matières que vous avez introduits sur le marché alors le thème de ce forum-ci c'est changer la donne pour vous qu'est-ce qui change la donne dans votre industrie Oh. Il y a tant d'éléments qui changent la donne. Bien sûr, notre aspiration vers la carboneutralité, l'utilisation de sources énergétiques renouvelables, euh, capitaliser l'hydrogène, utiliser ou ne pas utiliser le diesel, utiliser de nouveaux systèmes énergétiques, utiliser de nouvelles approches, nouvelles technologies euh, dans notre activité minière, être plus précis dans notre activité, changer les processus sous y a un quatrième euh, élément qui est celui de la euh, de la provenance. En fait, il s'agit d'être euh, un élément de la chaîne d'approvisionnement euh, et de s'assurer de protéger les droits de la personne, d'améliorer leur protection, de s'assurer de payer un salaire décent à nos travailleurs, tout ce que nous pouvons faire en tant qu'entreprise aussi pour suivre les produits dans toute la chaîne de valeur. Le blockchain, c'est technologies qui nous aideront à comprendre ces produits jusqu'à leur utilisation finale. Et puis, au final, comment est-ce qu'ils reviendront des consommateurs vers des entreprises comme les nôtres qui les réutiliseront et leur donneront une nouvelle vie. Ces technologies circulaires changeront vraiment la donne pour créer un modèle d'affaires innovateur pour l'avenir. Oui, effectivement, c'est une grande transformation de cette industrie et ça débloque tant d'opportunités. Merci pour tout cela. Alors, nous en arrivons à notre dernière question. Et sur un niveau personnel, cela m'intéresse de demander aux leaders quel a été le facteur qui vous a motivé personnellement écoutez vous savez moi j'ai sept enfants euh, j'aimerais qu'ils héritent une planète euh, auquel j'ai contribué de manière positive donc ça c'est personnel c'est vrai deuxièmement en tant qu'entreprise si on peut réduire notre consommation d'énergie notre consommation d'eau réduire notre utilisation de terre euh, utiliser nos capitaux plus de manière plus efficace cela veut dire vraiment vous créez de la valeur pour euh, non seulement les actionnaires mais pour tous les intervenants de la société donc au final notre empreinte sera positive et on pourra créer un monde plus durable ce qui me ramène à mes enfants mais pas bah, s'est aligné sur les avantages pour les actionnaires, pour les communautés qui n'ont plus à souffrir de la façon de faire traditionnelle. Et tout cela, effectivement, cela m'a motivée. Merci d'avoir partagé cela. C'est vrai que la famille, c'est si important, cette contribution aussi à la planète, nous savons euh, tous, l'économie circulaire permet vraiment de créer de la valeur. C'est important de voir ce que cela peut euh, vouloir dire pour nous euh, à tous les niveaux. Merci, Marc, de votre temps, de votre contribution et de votre leadership. Euh, vous euh, amenez anglo-américaine vers plus de circularité. C'est très bon pour toutes nos chaînes d'approvisionnement. Merci, merci de m'avoir invité Ensuite, nous avons une table ronde sur la foresterie et euh, elle sera animée euh, par ma collègue. Après quoi, je reviendrai pour conclure. À vous, Virginie. Merci beaucoup, Ashley. C'est un grand plaisir d'être avec vous euh, aujourd'hui. Bienvenue à tous. Nous passons maintenant au secteur de la foresterie avec trois entreprises. Vous savez, la chaîne de valeur est un peu différente dans cette industrie. Nous avons des entreprises qui s'intéressent donc aux renouvelables. La première entreprise ou la première industrie a un rôle à jouer donc dans l'économie circulaire. Il s'agit de donner une nouvelle vie aux fibres recyclées tout en produisant des produits donc qui permettent de mettre en valeur. Nous avons plusieurs exemples partout au monde. L'industrie doit cependant se demander comment augmenter la, la circularité dans l'industrie forestière traditionnel. Ces 10-15 dernières années, il y a eu d'énormes progrès dans l'industrie pour créer de la valeur de cette belle matière première, le bois, dans différents marchés, via différentes innovations, différentes solutions, pour créer des chaînes de valeur circulaires. Mais le rôle de l'industrie a encore à se concrétiser. Passons à la diapositive suivante. Ce n'est pas simple ni évident comment réaliser ces objectifs. Il y a différents risques financiers, d'affaires, de passer d'une entreprise, d'une industrie euh, traditionnelle. Il y a différents euh, leviers euh, que les entreprises doivent utiliser pour devenir plus circulaires, pour en nommer un. Les, euh, les collaborations avec des partenaires non traditionnels pour identifier des modèles d'entreprise durables et gagnant-gagnant pour avoir plus de valeur dans toute la chaîne d'approvisionnement, dans toute la chaîne de valeur. Les, les écosystèmes d'innovation sont essentiels pour réussir, pour faire tomber les barrières et accélérer la mise en œuvre dans un contexte très compétitif. Pour nous aider à mieux comprendre ce sujet aujourd'hui, la manière dont la circularité peut euh, permettre euh, une utilisation de ressources régénératives, je vais demander à nos panélistes de faire une petite présentation. Commençons par une entreprise qui gère des forêts. Euh, Nous avons donc euh, le BDG du euh, du Chili, d'une entreprise au Chili, donc Nicolas Gordon de CMPC. Oui, merci et merci aux organisateurs de ce deuxième Forum FMEC c'est un grand plaisir de participer à cette séance avec tous ces présentateurs. CMPC est une entreprise basée au Chili dans le domaine de la pulpe et du papier. Nous avons des opérations industrielles dans huit pays d'Amérique latine et nous sommes l'un des plus gros producteurs de pulpe au monde, le deuxième producteur de tissu de papier en Amérique latine. Nous avons plus d'1,2 million d'hectares divisés entre le Brésil, le Chili et l'Argentine dont 30% environ euh, sont réservés pour la conservation. Plus de 90% de nos forêts sont certifiées euh, pour la gestion durable et nous devrions... D'ici la fin 20, 2021, arriver à 99% de forêts certifiées, agréées. Ce qui est vraiment une belle réalisation pour nous. Les modèles d'affaires circulaires euh, sont au cœur de notre stratégie. C'est pourquoi en 2019, nous nous sommes donné l'objectif d'arriver à zéro déchet euh, d'ici 2025, euh, à la décharge. Nous voulons aussi réduire nos émissions de manière drastique, notre utilisation des eaux aussi d'ici 2025-2030 et ajouter encore 100 000 hectares pour la conservation et la protection en tant qu'acteur dans le domaine forestier l'industrie pense qu'il s'agit d'investir dans l'innovation et euh, l'adoption de stratégies durables comme alternative euh, à différents produits existants nous devons également inclure la science et la recherche pour mieux comprendre les impacts des forêts et des produits euh, du bois afin de mieux informer les consommateurs et de sensibiliser aux avantages de l'économie circulaire. Nous euh, avons devant nous des scénarios euh, de réduction donc, des matières euh, premières, bien sûr, que ce soit le bois, l'eau, l'énergie. Et donc, nous devons être plus efficaces en termes de notre consommation. Les raisons pour lesquelles les entreprises adoptent des pratiques circulaires, c'est parce que nous sommes face à, à des pertes de biodiversité et euh, des coûts en hausse qui, euh, découragent, en fait, qui font qu'il est plus difficile de réaliser nos objectifs et de subvenir à nos besoins. Mais il y a aussi des opportunités commerciales, car les consommateurs changent leur comportement d'achat et tiennent compte donc de toutes ces priorités. Nous suivons de très près les risques réglementaires, économiques, financières, etc., liés... À toutes ces questions afin de rester durable à moyen et long terme. Nous sensibilisons les investisseurs à ces questions. C'est important dans le secteur d'avoir ces pratiques en place. Ce que nous prévoyons pour les années à venir, en 2020, nous avons mis en place un service. Dans le département de l'innovation qui cherche à accélérer euh, un avenir circulaire en partenariat avec les start-up, nous euh, voulons contribuer au bien-être du monde de manière plus euh, durable. Il y a énormément de potentiel dans nos forêts, c'est vraiment euh, une bonne ressource pour l'avenir, j'en tiendrai là. Merci beaucoup Nicolas. Maintenant, nous avons une entreprise qui utilise les déchets d'une industrie pour réduire les déchets dans une autre. Et nous avons Laurence Boudreau qui nous vient du Québec. Bienvenue. Merci pour cette introduction, Virginie. Je suis heureuse de vous présenter Basque Bioproduit qui propose donc une alternative durable au plastique. Commençons par vous raconter l'histoire de la création de Bosque. Tout a commencé il y a plus de dix ans, quand notre fondateur, Paul Boudreau, a créé un partenariat unique. Il a eu l'idée brillante de rassembler une entreprise et les déchets d'une entreprise forestière. Il s'est dit qu'il pouvait résoudre deux problèmes en même temps. En trouvant une façon de créer un biopolymère très combustible avec des déchets, donc l'industrie de la pulpe et du papier, eh bien, on aurait un impact environnemental très positif. On pouvait justement utiliser les déchets de l'industrie de la foresterie pour réduire les déchets plastiques. Après beaucoup de recherches et de développement, nous avons eu une solution qui fonctionnait. Nous avons commencé à vendre cela dans la chaîne d'approvisionnement des plastiques. Les entreprises ont proposé donc de mélanger ce biopolymère avec des plastiques conventionnels, traditionnels. Cela nous a amené à nous demander comment nous pourrions créer un nouveau matériau qui serait euh, produit sur la base de notre produit que n'importe quel producteur de produits plastiques pourrait utiliser qui serait tout aussi euh, commode à utiliser euh, pour que les plastiques mais qui serait entièrement compostable et qui ne contiendrait aucun additif chimique toxique c'est d'alors que nous avons euh, créé donc, euh, notre entreprise. Nous avons euh, bien progressé depuis. Nous avons inauguré il y a quelques euh, mois notre première usine au Québec, qui permet donc de produire ce produit Regen pour le marché il s'agit d'un matériau compostable qui euh, se présente sous la forme de petites billes pour n'importe quel producteur on peut utiliser Regen pour n'importe quel article des emballages rigides souples des jouets etc etc tant de choses qu'on peut faire avec Regen et les euh, producteurs n'ont qu'à euh, utiliser REGEN plutôt que des euh, entrants plastiques. La différence, c'est que le produit final est euh, à 100% biosourcé et compostable. Ce projet contribuera non seulement à créer un secteur de la foresterie plus euh, résilient en transformant des déchets en un produit euh, nouveau mais aussi fera du Canada un leader de la production de bioplastique et ce sera bon donc pour la résilience et la circularité. Alors vous voyez ben, c'est vraiment un bon exemple qui montre qu'il y a des solutions qui permettent aux entreprises de profiter de l'économie circulaire pour créer de la valeur. Merci beaucoup, Laurence, pour nous avoir expliqué, parce que j'ai hâte d'avoir de tels produits, de pouvoir acheter de tels produits. Et maintenant, nous passons à Maya Pryekalio du groupe Médecin, qui travaille avec l'énergie renouvelable, utilisant la pâte à papier. Elle est vice-présidente du groupe Médecin, responsable du climat et de l'économie circulaire. Elle est avec nous depuis la Finlande. Bonjour tout le monde s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, bonjour du groupe médecin. Euh, et plus de 60% du, de la campagne finlandaise est, est, est composée de, de forêts, de bois. Et, et euh, l'utilisation de ces forêts est, est au centre de notre... Euh, Entreprise. Nous avons cinq domaines euh, des filiales spécialisées et une, responsa une entreprise responsable d'innovation. Euh, C'est un groupe euh, qui, qui appartient à 100 000 propriétaires euh, forestiers. Donc, il y a beaucoup de, euh, de consultations entre les propriétaires et la chaîne de valeur. Et ça veut dire que le groupe médecin, est dédié à la réflexion à long terme pour renforcer la valeur de nos forêts en rajoutant de la valeur grâce aux produits et en protégeant la biodiversité et en protégeant les forêts. Dans les forêts finlandaises, nous augmentons la quantité de bois. Euh, il y a plus de bois qui croient que, euh, que de utiliser. Nous avons euh, des unités de production dans huit pays différents. Et notre domaine principal d'affaires, euh, c'est euh, euh, toute la chaîne de valeur de, de l'industrie forestière. Ça commence avec la gestion des services forestiers, euh, euh, euh, l'alimentation, l'offre. Et euh, le bois d'œuvre, le papier euh, et des produits euh, divers basés sur le bois. Nous voulons renforcer notre collaboration euh, avec des partenaires externes. Et dans le groupe METSA, nous avons également une compagnie euh, innovatrice, euh, METSA Spring, qui investit euh, dans les startups qui veulent travailler pour innover, mais qui sont connectés avec la chaîne de valeur de médecins. Et bien sûr, nous voulons continuer de chercher de nouveaux partenaires. Nous avons créé également de, de nouveaux modèles pour la coopération avec les clients. Par exemple, Médecin Board, qui, qui produit du papier carton. Nous avons un centre d'excellence pour les emballages dans le centre de la Finlande et l'idée de ce centre, c'est que les clients peuvent collaborer euh, pour aider dans le développement des, des contenants et, et ensemble, nous décidons euh, quels sont les meilleurs emballages durables euh, et euh, mettre sa fibre à un produit unique de bioproduits au centre de ce nouveau concept, c'est la production de pâte à papier, mais d'un point de vue écologique et point de vue de l'écosystème. Les... Nous produisons également d'autres bioproduits. Par exemple, il y a des, des, des l'utilisation de produits chimiques circulaires euh, nous captons les émissions de nos euh, usines pour euh, créer des acides, des acides qui est utilisé dans un autre projet, dans un autre produit. Un autre exemple de la collaboration est augmenter la quantité des bioproduits euh, produits euh, par ces entreprises euh, avec la pâte à papier. Alors Mest Fiber a collaboré avec euh, un partenaire pour euh, euh, créer euh, des produits bio euh, à partir de la production de pâte à papier. Donc il y a beaucoup de possibilités. Et puis euh, et le concept euh, des bioproduits euh, offre donc une plateforme pour l'innovation et pour une nouvelle euh, un nouveau type de collaboration. Alors nous avons commencé nos efforts de collaboration en 2017 et Hier seulement, nous avons déjà euh, créé un type de, de, de pierre bio euh, basé sur ces types d'utilisation de, de, de, euh, des produits de bois. Et voici des exemples d'innovation. Donc, Spring, euh, avec une entreprise japonaise euh, développée, qui a commencé ou lancer lancé un pilote euh, pour produire des, des fibres à base, à base de pâte à papier. Et à la diapo, vous voyez encore une innovation. Euh, Woodio est un start-up euh, et nous avons investi dans Woodio. Et comme vous voyez, euh, Woodio a conçu euh, un matériel euh, pour les meubles de cuisine. Et et utilisant des biocomposantes pour leurs produits. Et vraiment, bien sûr, je dis que nous, nous cherchons toujours de nouveaux projets, de nouveaux collaborateurs. Merci beaucoup. Euh, euh, merci euh, euh, à nos euh, participants. Je vais commencer donc avec poser des questions. D'abord, euh, alors, comment pensez-vous que le développement des produits euh, renforcera la circularité dans l'industrie forestière et dans d'autres secteurs? Et quel rôle est-ce que l'industrie pourrait jouer euh, à cet égard? Alors, euh, euh, c'est un PC médecin, médecin. Alors, si le bois, c'est la matière première, ça, ça vient des forêts. Et, et nous savons qu'un aspect clé, dans une économie circulaire, c'est euh, d'éliminer les, les carbones euh, vierges, jamais utilisés, pour réutiliser les carbones. Et en plus euh, des exemples de, de Mezza Board euh, qui produit euh, le papier carton, non seulement à base de euh, pâte à papier renouvelable, enfin réutilisable, mais... C'est circulaire parce que ça peut être euh, recyclé, mais c'est quelque chose de très léger. Donc, ça consomme moins de, de, de matériel, de matière première euh, Et donc, ça tient compte de toute la chaîne à valeur de... Euh, la production de ces produits. Donc, en combinant donc, euh, ces aspects de la circularité, il est très facile de, et très intéressant de, de continuer à collaborer avec les clients, de contribuer à la chaîne de valeur pour avoir une solution, des solutions euh, durables. Alors, merci beaucoup. Et puis, euh, Nicolas, peut-être, est-ce euh, que vous voulez répondre? Oui, D'abord, il faut comprendre que l'économie circulaire doit être une occasion excellente pour faire les affaires. C'est pour ça que nous sommes membres du, du Conseil mondial pour le développement durable, pour développer des solutions. Nous, nous travaillons avec le groupe Solutions, nous cherchons à, à collaborer pour l'économie circulaire et... Et nous nous alignons également sur les objectifs euh, du développement durable pour avoir un monde plus durable. Nous avons créé une, un ensemble de, de politiques euh, pour euh, promouvoir la, la durabilité. Par exemple, l'investissement dans la bioéconomie, euh, euh, communiquer sur les avantages de l'approche écologique et euh, circulaire. Et, et euh, comment... Euh, étudier euh, comment améliorer la circularité. Nous avons euh, des euh, produits qui intègrent des, des principes de design euh, circulaires. Alors, alors, en tant qu'entreprise de, de tissus de papier, de papier carton et d'autres, euh, nous essayons d'améliorer nos chaînes de valeur, par exemple dans le secteur des, euh, du bâtiment et autres, pour euh, Promouvoir la transformation. Nous avons un produit de, de pâte à papier euh, utilisé avec des bioproduits, des sous-produits euh, qui découlent de nos, nos opérations euh, de pâte à papier en, en Uruguay. Euh, nous avons euh, réutilisé 99 des sous-produits et euh, des déchets euh, dans nos, nos, nos usines qui sont utilisés dans le. Euh, la culture euh, dans le sud euh, du Brésil. Et, et je crois qu'il faut euh, revoir la conception des, des bioproduits euh, et des bi et Évidemment, il faut euh, toujours développer de nouveaux produits et nous voulons avoir des, des matériaux de, euh, du bâtiment, de la construction euh, durable, euh, à base bio, des modèles d'affaires euh, plus circulaire, euh, emballage intelligent, et euh, ces bio produits, euh, ces bi produits vont euh, mieux positionner le secteur euh, pour le marché et va permettre d'offrir des solutions euh, durables pour euh, euh, l'économie et réduire la pression sur euh, la planète. Euh, Laurence. Euh, pour, les, en parlant de, de chaîne de valeur, et les bi-produits les bi et, et euh, les euh, réutiliser pour la chaîne de valeur. Alors, euh, alors, alors comment est-ce qu'on passe de linéaire à circulaire dans l'économie? Ben, je crois que le défi principal, c'est qu'il y a tellement de joueurs dans la chaîne de valeur. Et il n'est pas facile de convaincre tout le monde dans la chaîne qu'il qu faut euh, aller vers la circularité. Et il faut savoir qui va euh, faire le premier pas et qui va suivre. Mais comme nous avons fait, euh, c'est-à-dire travailler avec tous les, toutes les étapes de la chaîne, y compris les consommateurs, et vous avez, euh, si vous avez une bonne équipe et... Euh, un bioproduit excellent. Nous pouvons transformer les chaînes de valeur, mais il faut beaucoup de travail pour ce faire. Et puis je pourrais peut-être ajouter que je crois que beaucoup de gens pensent à la création d'une nouvelle chaîne de valeur, ou, euh, mais avant de créer une chaîne de valeur différente en parallèle, il faut identifier les synergies possibles en euh, Mettant ensemble deux chaînes de valeur euh, linéaires, comme nous avons fait, le secteur forestier, c'est-à-dire le secteur euh, du papier, avec euh, le marché pour les plastiques. Euh, et et c'était une première. Et nous avons pu donc créer une nouvelle, euh, un nouveau produit euh, circulaire, euh, écologique. Et donc, il y a beaucoup de possibilités pour travailler avec euh, d'autres. Alors, encore un excellent exemple. Et dernière question, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais alors, quels sont les changements législatifs, comportementaux ou de marché qui vont vous permettre, permettre d'accélérer ou d'intensifier votre transition circulaire Alors, une brève réponse de tout le monde euh, sur législation, euh, modification de marché. Ben, moi, je vais peut-être commencer. Je crois que. La réponse euh, rapide, c'est que les, les règlements euh, peuvent avoir un effet sur les comportements du marché. Nous constatons qu'il y a de plus en plus de, de règlements qui euh, sont adoptés pour réduire les, les déchets, euh, réduire les déchets plastiques. Par exemple, l'interdiction des, des sacs euh, en plastique euh, à usage unique. Et puis, il y a également un règlement pour encourager les, euh, les produits à base bio ou euh, si le marché peut euh, changer sa façon de, de, de voir les produits. Et euh, ça peut être un, un élément catalyseur pour la transformation du secteur forestier et du secteur des plastiques, comme nous l'avons fait. Merci beaucoup. Euh, Maya ou Nicolas euh, ben Moi, je peux continuer, si vous voulez bien. Quelque chose que... Euh, me passionne, c'est c'est de renforcer la circularité au niveau systémique, systématique, systémique. Nous avons euh, euh, nous avons par exemple le recyclage des euh, des céréales, de certaines euh, certaines matières premières et nous savons qu'il y a euh, vraiment l'emphase sur la circularité et ça peut informer la durabilité et la circularité. Et puis, concernant le, la réglementation, nous avons investi dans de nouveaux bioproduits et, et nous avons de nouvelles usines. Et il est très important donc pour nous que l'environnement réglementaire soit stable et prévisible parce qu'évidemment, pour investir, euh, L'investissement se, se, se fonde dans un cycle d'affaires qui permet de, nous permet de, de, de, de continuer de réussir. Alors, Nicolas, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, je crois que euh, les innovations, les réglementations et tout, ça va, les nouveaux produits, ça va permettre des solutions et puis les partenariats publics-privés, ça joue un rôle clé. Et cela va permettre aux entreprises de... de de, de travailler dans le contexte des nouveaux règlements euh, qui existent, par exemple, dans l'Union européenne. Et, et si, le, si, le si c'est les situations euh, où ce sont des règlements qui sont communs ou similaires dans le monde, il faut apprendre aux gens qu'il y a des conséquences lorsqu'ils font des choix, lorsqu'ils achètent des produits. C'est très important pour l'environnement. évidemment euh, et euh, les produits bio ou circulaires ne doivent pas être synonymes de produits plus chers. Il faut montrer que ce sont des produits euh, valables et utiles et nous, en tant qu'entreprise, il faut collaborer avec euh, d'autres pour trouver des solutions. Et je crois que le secteur des finances doit également euh, offrir des motivations pour l'économie circulaire et pour, promouvoir, pour mettre le développement de l'économie circulaire. Merci beaucoup euh, tous les trois. J'aimerais bien rester plus longtemps avec vous. Euh, mais maintenant, je vais passer la parole encore une fois à Ashley. Merci d'avoir été par nous, parmi nous. Et à vous, Ashley. Merci euh, Virginie. Alors nous avons entendu des chefs d'entreprise du secteur minier et de la bioéconomie, mais qu'en est-il du secteur dans son ensemble avec moi pour discuter de comment... Euh, Catalyser les modifications législatives et de comportement. J'ai avec moi Vanessa Uchi, directrice de la division de l'analyse des politiques au Centre des ressources naturelles du groupe de la Banque africaine de développement et Jeff McCarney, directeur principal de la recherche du Smart Prosperity Institute du Canada. Nous n'avons que quelques minutes. Il y a beaucoup à dire euh, suite euh, au dernier panel. Alors, euh, comment est-ce que la circularité peut euh, Amplifier et profiter des occasions dans le secteur euh, qui vous concerne. Merci beaucoup, euh, Ashley. Merci aux organisateurs pour avoir invité. C'est une question euh, intéressante et la discussion a été très intéressante. Avant de donner exemple, j'ai pensé peut-être qu'il faudrait euh, préciser un peu les risques et les occasions dont il s'agit vraiment, parce que euh, il y a eu beaucoup de questions sur les solutions innovatrices dans la circularité, dans le secteur des ressources et puis les moteurs de cela, ça, c'est important aussi. Mais ça veut dire quelque chose de différent pour une entreprise de ressources, euh, explorer des solutions par rapport à mieux comprendre l'économie circulaire et les conséquences pour les, les, euh, les pays à base de ressources naturelles, par exemple le Canada, l'Australie et autres. Beaucoup de ces pays sont des économies émergentes en voie de développement. Si nous regardons les modèles pour l'économie circulaire, souvent, euh, il s'agit de, de rendre plus efficace l'utilisation des ressources. Et c'est normal, mais en général, euh, l'extraction des ressources premières est souvent en périphérie. Euh, mais si vous essayez d'identifier les économies productrices de ressources, ça devrait vous inquiéter. Euh, et, et ça pose des questions différentes pour l'extraction minière et puis pour la bioéconomie et pour d'autres producteurs. Et, et donc, euh, l'Institut de la prospérité, nous essayons de mieux comprendre les risques euh, d'une économie basée sur les ressources naturelles en général. Il s'avère que la première impression de ces modèles est un peu trompeurs. Nous voulons euh, promouvoir l'efficacité dans le contexte de l'économie circulaire. Mais il y a beaucoup de rapports, de plus en plus, qui disent que euh, euh, bon, les organisations comme l'OCDE, le Conseil mondial pour le développement durable, la Banque mondiale et autres, qui soutiennent que la transition vers l'économie circulaire a lieu euh, euh, dans le contexte de croissance euh, de consommation dans le monde. Un exemple... Un rapport de l'OCDE souligne que la demande pour les matériels et les matériaux va sans doute doubler par rapport à 2017 à cause de la croissance démographique et le nombre de croissant de, de membres de la classe moyenne. Et si nous prenons au sérieux les, les exigences concernant le, la réduction du carbone, la Banque mondiale dit qu'il faudra... Euh, euh, beaucoup augmenter les ressources allouées beaucoup de croissance dans les différents métaux qui sont très nécessaires dans les différentes industries. Et même avec euh, euh, euh, réduction euh, euh, des déchets, il faudra augmenter la production et l'utilisation des ressources pour faire, faire face à la croissance démographique. Alors ça veut dire qu'à le plus long terme, il y a possibilité pour euh, croître euh, dans euh, la production primaire et secondaire. Par exemple, les chiffres que je vous ai donnés de l'OCDE euh, sont alimentés par le, des problèmes d'infrastructure face au changement climatique et euh, la croissance de la demande à travers différents matériaux, par 97% dans les matériaux minéraux, 126% dans les métaux, 73% en biomasse. Donc il y a possibilité ici pour des solutions innovatrices par, pour euh, euh, les différents environnements de construction, mais il y a également possibilité pour les exploitants miniers, l'exploitation euh, minière, montrer qu'ils euh, travaillent de manière écologique et pour suivre leurs matériaux à travers les chaînes de valeur pour que le, la chaîne de valeur soit durable. Et nous voulons avoir des politiques qui vont permettre aux producteurs d'être plus compétitifs dans le contexte que nous avons. Merci beaucoup, Jeff. Je crois que c'était vraiment quelque chose d'important à entendre les statistiques concernant les demandes qui continuent de croître pour les, les matériaux clés. Les, et, et vous, vous avez un point de vue d'une économie en voie de développement. Est-ce que vous pouvez partager vos idées avec nous euh, merci beaucoup. Merci euh, pour m'avoir invité euh, aujourd'hui. Euh, comme nous avons entendu, il y a possibilité pour adopter euh, une approche circulaire euh, pour les ressources naturelles. Et, euh, et il faut euh, surtout mieux gérer nos ressources naturelles. Nous avons euh, constaté en Afrique, en Asie et dans le reste du monde que, que euh, nous devons aider les compagnies, aider les gouvernements à, euh, à mieux euh, intégrer les considérations écologiques dans les investissements. Et en collaboration avec nos partenaires, nous avons créé un programme euh, basé sur la nature, sur la, la consommation de l'eau. Et nous avons étudié les sites miniers en Afrique. Comment est-ce que nous pouvons mieux gérer l'utilisation de l'eau? Est-ce qu'il peut y avoir un traitement des eaux qui serait possible? Ça va nous permettre de protéger nos ressources en eau douce, en eau potable. Et comment est-ce que ça peut aider les communautés locales? Et donc, je crois qu'il y a des possibilités pour modifier notre approche, notre euh, point de vue. Il faut vraiment euh, adopter des mesures positives pour mieux gérer les ressources pour le bien commun et euh, également euh, mieux investir dans des projets alignés avec les valeurs euh, locales et les besoins locaux. Merci beaucoup, Vanessa. Euh, très important et venesse encore une fois, la question suivante concernant les décideurs et quelle peut être l'étape concrète qu'ils peuvent adopter pour faire progresser l'économie circulaire? Euh, euh, merci. Alors, c'est investir dans le capital national, la redevabilité, les normes. Nous savons tous que la nature est en crise. Il faut penser différemment. Il faut euh, euh, mieux comprendre la nature et les relations avec la société et l'industrie. Et les décideurs doivent investir dans euh, euh, bien mesurer notre stock de capital environnemental. Et comment gérer euh, ce stock en Afrique Nous constatons qu'il y a une croissance de, de, de d'une de, de, de, plus grande recherche. Il y a plus de statistiques sur les, les ressources et puis sur les investissements qui doivent contribuer à la bonne gestion de nos, de nos ressources. Alors il faut changer notre façon de penser pour mieux comprendre qu'il faut protéger la nature et son rôle dans notre économie. Alors, et il faut euh, avoir des, donc, euh, des, des statistiques, des études locales euh, pour mieux comprendre euh, comment la nature doit être projetée, et comment la nature peut nous aider dans notre économie. Je suis tout à, tout à fait d'accord. Il faut des actions euh, pratiques. Jeff, euh, qu'est-ce que vous dites? Qu est -ce que, quelle est la meilleure chose qu'un gouvernement pourra faire? Oui, merci beaucoup. Et je suis tout à fait d'accord. Il faut pouvoir suivre, tracer, mesurer l'effet des activités dans le milieu des ressources euh, naturelles. Par exemple, il faut euh, comptabilité et euh, évaluer euh, le prix euh, des flux euh, de production des produits. Et il faut avoir un point de vue plus large. Nous avons exploré cela demain dans la séance accélérateur. et euh, nous avons discuter avec des producteurs de différentes régions. Mais pour vous donner un exemple, il y a de plus en plus de, de cibles, d'objectifs, de feuilles de route développées par des pays, euh, surtout dans le nord, euh, concernant les besoins de la sécurité. Mais si vous suivez les chaînes de valeur, souvent ce sont des producteurs qui produisent des matériaux euh, qui, qui se trouvent en fait euh, dans les économies en voie de développement. Il y a un effet sur les communautés dans les régions producteurs. Et si nous pensons euh, quel est euh, notre développement euh, et le rôle euh, des producteurs dans ces régions. Et puis, il y a un rapport récent qui souligne que euh, les solutions euh, pour la chaîne de valeur métaux et autres nécessitent euh, une euh, plus grande évaluation. Et il y a 42 millions de personnes dans le secteur des mines petites, 30% en Afrique, euh, euh, euh, 30-40% en Asie et la moitié, ce sont des femmes. Et puis, euh, une bonne partie du secteur minier, c'est le secteur informel. Et nous ne pouvons pas, donc, euh, intégrer euh, cette production dans nos statistiques. Nous ne pouvons pas tracer et surveiller. Et il faut, évidemment, euh, euh, penser à cela lorsque nous, nous investissons dans nos communautés autochtones au Canada ou ailleurs pour les intégrer dans ces décisions. Et puis, euh, et quelque chose d'autre, dans nos conversations, alors les politiques, les cadres réglementaires et autres, euh, nous ne pouvons pas penser seulement à l'extraction. Euh, euh, national, euh, nous, nous parlons souvent des mines canadiennes, mais nos entreprises ont des actifs, des opérations ici, mais également dans le reste du monde. Il faut réfléchir à comment euh, développer des politiques, des motivations pour développer un cadre réglementaire qui va encourager euh, ces, euh, ces critères circulaires à travers euh, toutes leurs opérations. Et, et oui, donc, euh, merci beaucoup, euh, Steph. C'était très important. Et c'était très important de, de penser au-delà de nos frontières parce que l'économie circulaire, c'est pas seulement quelque chose de local ou national. Alors, euh, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, Vanessa et Jeff, et cela nous a permis d'expliquer de, de, à notre public euh, quelles sont les possibilités, les opportunités en allant de l'avant avec cette transition. Merci à vous deux. Euh, à vous maintenant dans le studio euh, à Toronto. Merci beaucoup Ashley et Jeff et Vanessa merci pour vos, vos idées un plaisir de vous entendre nous avons entendu beaucoup de conversations intéressantes passionnantes ça va continuer Restez avec nous session interviews It's be really... Et la séance suivante concerne les communautés rurales et éloignées, c'est-à-dire prendre les sentiers moins battus pour aller vers la circularité. Il s'agit de la circularité et ça va être quelque chose dans les séances accélérateurs demain.